Good morning, allez, Iden et tu seras aujourd'hui le Nishmat Abraham Mordechai Ben Israël Ben Fanit Vora, Batester et Moshe Ben Neuvenich. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Michel, contactez le 5 éternel. Nous étudions Massékadi Mamot Perectet, Michelin Vav, Bat Cohen, Chenisat et Israël, Lotochal Batroma, Met Velaemenou Ben, Lotochal Batroma, Nissat l'Alavi. la vie, Tochal Bemasser, Met Velaemenou Ben, Tochal Bemasser, Nissat la Cohen, Tochal Batroma. מת ולה אמנו בן תאכל בתרומה. מת בנה מכהן לא תאכל בתרומה. מת בנה מלבי לא תאכל במעשה. מת בנה מישראל חוזרת לבית אביה ועל זו נאמר ושווה אל בית אביה כינוריה במילחם אביה תאכל לה. Mishnah, relativement simple, ça continue l'idée de la Misha précédente, mais en fait, pour moi personnellement, elle m'a pris beaucoup de temps pour la préparer. J'avais commencé à préenregistrer le cours avant-hier. J'ai planté, j'ai découvert un truc extraordinaire, mais je vous en prépare à la fin, à la fin du cours. D'abord, je traduis. Ceux qui ne vont pas faire très attention, ils vont, ils vont tout comprendre, sont réalisés qu'en réalité, ça contredit quelques, quelques petits points que je vous ai dit dans la Misha précédente. Et on va faire un petit peu de clair dans l'histoire, mais ça déchaîne. D'abord, on continue donc. Avec la femme qui a en droit de manger la Trouma et le Maaser, mais je rappelle, il y a un avis selon Rabbi Meir que le Maaser richon n'est consommé que par les Léviim et pas, et pas par les Béné Israël, d'accord On avait les selon devant son, son avis, concrètement, ça n'est pas retenu pour lacha, parce que pour la un Israël a le droit de manger le Maaser richon, c'est-à-dire une fois que je donnais la dîme au Lévi, s'il si m'invite à manger chez lui à la maison, je peux venir manger le Maaser, je j'ai aucun problème de le manger, tandis que le Cohen s'il m'invite, je ne peux pas venir manger chez lui la Trouma, ok donc on est selon Abimeir et maintenant on démarre la Mishnah. On parle cette fois-ci d'une bat Cohen chez les d'Israël. une fille de Cohen qui s'est mariée avec un Israël. Lo tohal bat Elle ne pourra plus pas manger de la rouma. Soit, données très simple, on a une fille qui était Cohen tant qu'elle est dans la maison de son père. Elle est Cohenette, elle peut manger de la rouma. Le jour où elle se marie avec un Israël, elle perd son statut de Cohenette, elle devient bat Israël. La, va, la femme va selon le mari, d'accord Ensuite, met vela et menuben, si son mari Cohen, y meurt, mais elle a eu de lui un garçon, ou une fille, même, ça en même, eh bien, l'autoral batroma, elle ne pourra plus repartir manger de la trouma D'accord Elle, elle était Bat il, il y a un passou qui nous dit, comme ça va être le ramener à la fin de la, la, la Mishnah, qu'une fois que si elle était mariée, et que si elle est devenue veuve ou divorcée, Veshava, elle pourra revenir. Veshava, elle repartira dans la maison de son père. Kin Orea, comme dans sa jeunesse. mais tochel. Et elle mangera le pain de son père, donc la trauma. On déduit à ça qu'elle doit revenir, mais Kin Orea, comme quand elle était jeune fille, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'enfant. Si elle revient sans enfant, alors elle a le droit revenir. Mais si elle revient avec un enfant qui était Israël, elle ne pourra plus manger. D'accord On va faire le point de la fin de la Mishnah pour le moment. C'est simple. Donc, maintenant, donc, si son mari, son mari Israël décède, mais qu'elle lui, lui a laissé un enfant, il pourra plus, elle ne pourra pas manger à troma parce qu'elle est plus connaître. Nisat la Lévi, elle s'est mariée avec un Lévi ensuite. Elle pourra manger avec le Maaser, donc qu'elle est mariée avec le Lévi. Elle a un statut de Lévi, parce que la femme va selon le mari. Même si en plus de ça, elle a un fils qui est Israël, ça change un problème, parce que dès qu'on est marié, on enfin, va selon le mari. Maintenant, met, son mari meurt, vela émenouben, et il lui reste malgré tout un enfant de son mari, et eh bien Torah le leur a le droit de manger le Maaser, Parce qu'elle a un fils, Lévi. D'accord C'est pour ça qu'il y a une difficulté avec la Mishnah précédente, mais pour le moment j'avance dans la Mishnah. Ensuite, ce qui se passe, c'est que cette madame-là, elle a eu un enfant Israël, après elle a eu un enfant Lévi, elle s'est dit, si déjà, on va faire le trio, comme ça ils pourront monter à la Torah entre frères, Ouais. Et donc ensuite, il y a cette la Cohen, elle est partie se marier avec un Cohen. Cette fois-ci, Tochalbutroma, pendant qu'elle est mariée avec le Cohen, elle aura le droit de manger de la trauma. Met vela si maintenant son mari Cohen meurt, mais qu'il lui laisse un enfant qui est Cohen, un garçon, donc qui est Cohen, eh bien Tochalbutroma, elle pourra manger de la trauma par le mérite, par le biais de son fils. Et maintenant, on commence une fois qu'on a bien construit les trois enfants qu'elle a eu, avec la pauvre, elle est déjà devenue veuve pour la troisième fois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Maître Cohen, il va décéder son fils qui est Cohen, l'autre Khalbitroma, elle ne pourra plus manger de la troma. Maître Levi, c'est son mari, son fils de Levi. Non, je comprends, j'explique mieux. On parle qu'elle est pas de Cohen, mais elle a aussi un enfant qui est Israël, un enfant qui est Levi et un enfant qui est Cohen. Pour le moment, la machine en est scène qu'on va selon le dernier enfant. Si le dernier enfant était Cohen, elle pourrait continuer à manger de la trauma, c'est-à-dire elle peut plus elle, elle est Bat Cohen mais elle ne peut plus manger la trauma parce qu'elle est Bat Cohen étant donné qu'elle a un fils, Israël. Mais elle a quand même l'avantage d'avoir finalement le dernier de ses enfants qui était un Cohen. Donc elle pourra quand même manger de la trauma grâce à son fils. Mais ce qui se passe c'est qu'après son fils il meurt, Methvenin Mi Cohen, son fils de Cohen il meurt, Et dans ce cas là, elle ne pourra plus manger de la trauma. Mais quoi bon. Ensuite. Met ensuite son fils du Lévi va mourir, eh ben, elle ne pourra plus non plus manger du Maaser. Met Benam Israël, et si à la fin son fils, même son troisième fils qui était Israël, lui aussi va décéder, alors là, elle va avoir dans sa, dans sa misère, elle va quand même avoir l'avantage de redevenir une bat Cohen. Et Choseret le Avia, elle pourra repartir dans la maison de son père, c'est-à-dire repartir manger dans la trauma de son père. La zone est et sur ce sur un cas pareil, la Torah nous a dit Mais bet Avia qui nourrit à vie Avia Tochel. Elle repartira dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, quand elle n'a plus d'enfants, et, et alors elle, repourra, elle pourra remanger de la, du pain de son père, c'est-à-dire de la trauma. Ok Voilà pour la Mishnah, Je vais synthétiser très rapidement les notions qu'elle a eues, et vous expliquer le grand ridouche que j'ai mis très longtemps à le comprendre, jusqu'à ce que j'ai cherché dans plein de mes frères, une per personne expliquée. Jusqu'à que quand j'ai ouvert le Ramban, j'ai découvert en fait la raison. J'en ai parlé ensuite avec le Raham, il m ouais, c'est exactement comme ça ». Et euh, voilà. Et pendant que je vous parlais, j'ai même découvert des petits rizuchis en plus, mais bon, là, on ne va pas trop extrapoler. On va rester simple. Pour le moment, tout d'abord, une femme, elle a trois, trois possibilités de manger de la truma. Soit parce qu'elle est de Cohen, soit parce qu'elle a un mari Cohen, ou soit parce qu'elle a un garçon Cohen. Je reprends. Soit elle est née d'un Cohen, donc elle est Cohen. Et si elle est née d'un Israël, elle est Israël, elle est pas Cohen. Mais elle peut quand même manger la trauma parce que finalement elle s'est mariée avec un Cohen. Ou encore elle peut même se marier à la trauma parce qu'elle a un fils Cohen et pas un fils qui naît avec un par un mariage forcément. Même si, comme on avait vu dans les méchants précédentes, même si le Cohen il est parti avec elle, en, en, avec une, une jeune fille d'Israël et qu'elle lui a donné, il lui a donné un enfant, il y a une halakha que autant que son père, il permet à son, sa généalogie par en haut lui permet de manger la trauma ça est déjà analogé aussi par emballé aussi le permis de manger la c'est que si elle a un fils Cohen elle, elle pourra elle aussi manger de la trauma ou son mari maintenant dans toutes nos moutchtiot on s'intéresse à comprendre le rapport de force entre les trois qui est le plus prioritaire on peut déjà conclure que par exemple le plus grand prioritaire c'est le mari ça veut dire dès que peu importe si elle est bâtie israël et si elle a des enfants d'Israël elle devient la propriété du Cohen et ça dans dans le passé qui nous dit des fêches les Kohen qui caspo, un cohen qui acquiert un bien, ça peut être un esclave, ça peut être une femme, c'est aussi un bien qu'il acquiert. Et bien dans ce cas-là, son, son bien qu'il a il, qu il, il pourra manger de la trauma. Ça, c'est le plus fort, c'est le cohen. Après, en deuxième position, ça va être le fils. Le fils aussi, il permet à sa mère de manger. Même si son mari ne pouvait pas le donner à manger, comme on a dit qu'ils n'ont jamais été mariés, mais elle, elle a eu un enfant de la vie. Ça, c'est de lui, d'un autre monsieur qui nous dit, beto, que Yelid beto, si euh, celui qui est né chez elle, eh bien, il pourra faire manger à sa mère de humain. Il va lui octroyer le droit de, de lui donner, de, de manger de humain. Et il y a aussi elle, Ça, la trouma. Ça, c'est lui qui l'emporte, toujours le fils, il l'emporte par rapport. Euh, pas toujours, dans, dans la priorité. Il y a d'abord le mari qui l'emporte. S'il n'y a pas de mari, maintenant, on va s'intéresser. Bon, alors. C'est qui son ascendant et c'est qui son descendant Mais son descendant, il emporte sur l'ascendant. C'est-à-dire que si elle a un fils Cohen, alors que son père était Israël, elle pourra manger. Alors que si elle avait un père Cohen et un fils Israël, elle pourra pas manger, parce que le fils Israël est fait que tu n'es plus dans la maison de ton père. Ok Si maintenant, troisième possibilité, elle a ni mari ni enfant, alors là, on va s'intéresser à savoir c'est quoi son yichus, c'est quoi sa généalogie par rapport à son père. Si elle appartient au Cohen, elle pourra manger. Si elle ne appartient pas au Cohen, elle ne pourra pas manger. Tout ça, c'était relativement clair. La, la complexité qui s'est passée, ça se passe comme ça. Je n'avais pas fait attention à un détail, et j'ai d'ailleurs cherché la source de ça. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu que c'est écrit, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé pourquoi c'est comme ça. C'est que je vous ai dit que le fils, il permet à sa mère de manger même en rapport, sans, même si, le, si sa mère n'a jamais été mariée avec un Cohen. Maintenant, petite question. Qu'est-ce qui se passe si une femme, elle s'est jamais mariée, mais elle a eu un rapport avec un Cohen qui lui a donné un enfant de Cohen un rapport avec un israël qui a eu lieu donner un enfant israël ouais alors là dans ce cas là la Mishnah précédente elle m'a appris que elle pourra pas manger on va pas dire ah puisque tu as un fils cohen dans ta descendance tu as un fils cohen tu peux manger parce que tu as peut-être un fils cohen donc tu es un peu à moitié cohen mais tu as aussi un fils israël donc tu à moitié pas, pas il est pas cohen tu à moitié israël d'accord ouais ça c'était écrit mes forages dans la Mishnah précédente il regardait que quand elle s'était mariée ensuite avec le le... Quand elle s'est mariée avec lui, Israël, et cette Israël, l'autre, dès qu'elle s'est mariée avec lui, Israël, même si le mari Israël il meurt, il lui reste un enfant Israël, même s'il elle a un, ça, un enfant Cohen, un enfant Lévi, elle ne pourra pas manger parce qu'elle a eu un enfant d Israël. D'accord Et il en va de même aussi si elle a eu donc des rapports sans s'être mariée avec quelqu'un. La complexité qui s'est passée dans la Mishnah, c'est qu'en fait, c'est écrit mes forages dans la Mishnah, et pendant que j'avais commencé à enregistrer le cours, je me suis dit qu'il y, y a un bug, et en fait, j'ai découvert quelque chose. C'est que si toutefois, je vous ai dit, imaginez une femme qui a eu un rapport avec un Cohen, elle a eu un Cohen, et puis après un rapport avec un Israël, elle a eu un Israël. Parce qu'elle a deux enfants, il y a un qui est Cohen mais un qui n'est pas, pas Cohen, donc elle ne pourra plus manger parce qu'elle a un enfant qui n'est pas Cohen. Un enfant Cohen ne suffit pas de manger, il faut que tous les enfants soient Cohen. Mais malgré tout, il y a quelque chose de original qui se passe dans la Mishnah, c'est écrit, mais explicitement, reprenez la bourrée, que si elle s'est mariée avec un Israël et elle a eu un enfant. Et après, elle se marie avec un Cohen, pour le moment qu'elle est mariée, elle mange grâce à son mari. Si après, son mari décède lui reste un enfant Cohen, il y a écrit dans la Mishnah qu'elle peut manger de la trauma. Et c'est une vraie contradiction apparemment. Elle a un enfant Israël et un enfant Cohen. Et là, cette fois-ci, tu me dis qu'elle mange de la trauma. Pourquoi Apparemment, parce que le dernier mari, il était Cohen. Mais que ça peut me faire Elle a aussi un fils Israël. Si cette femme-là, elle vient manger par le biais de son fils, comme on a dit qu'un descendant octroie à la mère, un enfant octroie à la mère le droit de manger de la trouba Mais que si un enfant israël, ça lui casse le, le, le droit. Alors là, j'ai pas compris. Elle s'est mariée avec un israël, elle a eu un enfant israël. Après, elle se marie et le mari meurt, il reste l'enfant. Après, elle s'est mariée avec un Cohen, le mari meurt, il lui reste un enfant Cohen. Et là, tu me dis qu'elle peut manger de la troma. Ça se contredit. quest que ça veut dire En fait, il y a quelque chose de très original que j'ai découvert. C'est qu'en réalité, il y a quelque chose de particulier. Avec... Le fait que, comment je veux le dire, je vous dis qu'il y avait trois manières de manger, en fait, il y avait trois manières et demie. Soit parce qu'on a un père Cohen, soit parce qu'on a un mari Cohen, soit parce qu'on a un fils Cohen. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est que quand je, la, la femme, elle se marie avec le Cohen, et qu'il lui reste un enfant, tandis que son mari, elle meurt, cet enfant qui donne à manger à sa mère, il donne à manger de deux manières. D'une part, parce qu'il est le fils, de, parce qu'il a un fils Cohen qui donne à manger à sa mère, mais en plus de ça, parce que pour le moment, il continue le mariage de son mari, comme si son mari, quand il est mort, s'il reste un enfant, il n'est pas mort, il est encore là. La maison qu'ils ont fondée, elle est encore là. Vous avez compris l'idée Genre, elle a commencé à marier avec un Cohen, elle a, elle a, elle a été Cohenette, elle a un enfant Cohen, son mari est meurt, ben, elle reste encore dans la maison des, du, du Cohen, elle reste dans la maison du dernier. C'est-à-dire qu'en réalité, le fils qui permet à sa mère de manger, il permet à sa mère de, de manger de deux manières. D'une part, parce que d'abord, un fils Cohen permet à sa mère de manger, mais en plus de ça, parce qu'il est la, la continuité, le reste du, de la maison de, son, de sa mère qui a été fondée. De, du Cohen. La maison de son père plutôt qui a été fondée. Que même s'il décède, la maison reste. Mais là, là, à ce -là ça va nous faire une dernière originale. Et on va partir selon le dernier. C'est-à-dire que si elle s'est mariée avec un Israël. Et en fait, c'est comme ça, c'est écrit, enfin, dans le Rambam aussi, c'est comme ça. Le dernier fils, il continue le mariage du, qui a été fait par la mère. Par, par, par le père qui est décédé. C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour prenez cette femme-là bat une... peu importe, si c'est avec Bat Cohen ou Bat Israël on moque. Elle se marie avec, tout d'abord avec un Israël, elle a un garçon, son mari meurt, elle se marie avec un Cohen. Dernière maison, c'était quoi un Cohen Elle peut manger de l'être humain. Mais si elle commence à se marier par, avec le Cohen, son mari meurt, il lui reste un enfant, après elle se marie avec un Israël, son mari meurt, il lui reste un Israël. Ah, le dernier enfant, c'est Israël, elle a un statut Israël, parce que la dernière maison qu'elle a fondée, c'est Israël. Et cette maison-là, elle continue. Ça va encore une maison d'Israël. D'accord Et donc elle la prend, elle garde un statut d'Israël. Donc on s'intéresse doublement... Par rapport à l'enfant, l'enfant il va donner à manger de, de, de, sous deux aspects. D'une part, parce qu'il est un enfant de père, de manger, mais des fois, ça bug, ça ne marche pas dans tous les cas, parce que si c'est juste par rapport aux enfants, si un enfant Cohen, un enfant Israël qui sont là, eh ben, l'enfant Israël, il va l'emporter, il va déteindre sur la mère qu'elle va faire que tu plus connecte, tu peux plus manger. Mais elle va quand même pouvoir manger si toutefois le dernier mariage qu'il a eu, c'était le Cohen, et qu'il reste encore une continuité de ce mariage. Par un enfant qui est encore là, dans ce cas-là, elle pourra continuer à manger. Parce que, en fait, je ne sais pas comment dire, parce que c'est grâce à l'enfant, c'est grâce au mari qui est encore vivant par l'intermédiaire de l'enfant. D'accord Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hâte, ça raccorde tout ça.